Moi, je n'avais pas envie de, de vivre ma retraite comme la plupart des gens. Ça, ça, vraiment, ça me, ça, ça me foutait le moral à la zéro. Euh, donc, euh, je me suis dit, oui, après tout, un terrain, je ne suis pas obligé de cultiver, mais je peux peut-être accueillir, des choses comme ça. Et puis, c'était le moment où il y avait plein d'effervescence au niveau des alécohabitats, euh, des, des, des, des de tout ça. De, ben, on réfléchissait beaucoup sur l'éducation, sur l'alimentation, tout ça. Donc, je me dis, ben moi, avec un lieu comme ça, on peut. On peut démarrer plein de choses. J'ai toujours eu envie de, de permettre à des jeunes de démarrer. Je propose un lieu ouvert à tout ce qui est alternatif, donc au, du, de la construction d'un mur en paille ou en terre, jusqu'à jusqu toutes les, les réflexions qui peuvent se faire au, au niveau spirituel. Euh, en demande toujours ouvert, ne pas, pas fermé sur quelque chose, mais ouvert à tout, tout ce qui peut exister d'alternatives, de, de nouveaux, de, tout ce qui peut faire avancer un petit peu notre monde bien fatigué. Je n'avais pas d'idée préconçue. Hein, je n'ai pas dit, ça va devenir ci, ceci, cela, avec telle animation, telle autre animation, non. Je suis ouvert à toutes les alternatives, étant conscient qu'il y avait des, des alternatives qui existaient, mais qu y avait, que d'autres allaient arriver, que je ne connaissais pas, et, et on verra. Quoi. Alors je dis ici, ben ça peut être un lieu aussi où les gens s'expérimentent. Il y a eu plein d'animations ici qui ont été faites par des gens, c'était la première fois qu'ils animaient leurs choses. Il y avait une année j'avais compté 800 personnes. Euh, maintenant il y en a moins, mais c'est variable selon les années. Euh, je pense qu'on en est à peu près à 300, on compte le jour de cette année-là. Je pense que tous les petits lieux améliorent le monde. Et donc le mien, j'espère aussi. Euh, parce pourquoi Pourquoi ça peut aider euh, Parce qu'on retrouve une relation... On humanise les relations. C'est toujours à une échelle très humaine. Euh, pas, on ne construit pas des, des montagnes, je sais pas quoi, qui deviennent des, écrasantes ou autres. Mais, mais on fait à petite taille avec nos petits moyens, avec notre imagination, avec no, nos rêves, notre folie. Euh, voilà, et puis ça moi je pense que ça ça ça fait rêver, parce qu'il y a plein de gens qui viennent ici, ça les fait rêver et puis ça, certains ça donne envie aussi de faire quelque chose, de sortir de... de il y a plein, oui, il y a quand même pas mal de gens ici qui sont sortis de leur, de leur fonctionnariat ou je vois quoi, ils disent ah « non, je peux plus après ça, je ne peux plus retourner comme fonctionnaire ». J'en ai vu qui, du, du mois à l'autre, d'un mois à l'autre, ils ont écrit, ils ont dit « Ça y est, je donne mon émission, j'en veux plus, j'en veux plus ». Ils choisissent quoi à la place Ben de créer quelque chose. Et ça, ils ont parfois du mal à voir quoi, mais parfois ils ont déjà une idée. D'autres fois, et bien ils cherchent, ils tâtonnent pendant un an ou deux. Ils en, ils en bavent un peu, mais puis ils finissent par trouver quelque chose. Il y a des choses sur la communication bienveillante. Euh... Mais j'ai eu des, des choses aussi sur l'action non violente. J'ai eu des, des équipes ici de clowns qui sont venus s'exercer aussi pour euh, exercer ici sur l'action la, non violente. Et il y a eu pas mal de choses sur les plantes sauvages, comment reconnaître les plantes comestibles, etc. Euh, comment les préparer, comment faire des, oui, des comment faire des plats avec, comment faire des, des crèmes pour la peau, des choses comme ça. Mmh. Euh, il y a eu ça. Il y a, donc il y a eu des, plusieurs, plusieurs murs en paille de construits là. Au début, c'était plutôt du, des choses concrètes, hein. donc euh, faire, faire des murs, apprendre à connaître les plantes sauvages, euh, des réflexions sur la santé, sur l'alimentation. Euh, et puis progressivement, ça a évolué vers euh, plus de développement personnel, disons, et aussi plus, plus de spiritualité. Là, depuis 2-3 ans, c'est net. Il hein, y a beaucoup de demandes en, en, au niveau spirituel. Quoi. Euh, Bon, cette année c'était l'écologie profonde avec l'air carré. Il y a eu l'abeille estival de en actuellement, donc avec un druide. Euh, cette année, il n'y en a pas eu. Mais les autres années, les deux, trois dernières années, il y avait des chamans. Là, il y a eu des, plusieurs stages chamaniques. Hum. Oui, et moi je tiens à ce que ça soit ouvert, qu'on qu qu ne nous dise pas ici c'est un lieu chamanique ou un lieu juridique. Je veux surtout pas ça, je veux que tout le monde s'y sont à l'aise et que tout le monde puisse venir s'y exprimer. Quoi. Il vient surtout des gens qui même, qui se posent des questions, hein, qui sont déjà dans l'écologie, dans la biologie, dans, oui, ou dans d'autres formes d'éducation, des choses comme ça. C'est vrai que c'est principalement des personnes, mais il y a aussi des gens qui passent. Qui, sont, qui viennent parce qu'ils ils ils voient bienvenue en passant par là, à pied, c'est chez GR37, donc il y a pas mal de gens qui passent, donc, et qui rentrent, qui osent entrer, et puis qui me posent des questions. Ça, ça existe quand même. Nous aussi, on va de temps en temps euh, dans, faire des animations sur la simplicité volontaire, donc dans, je sais pas, dans des médiathèques, dans des, je sais pas, dans, dans des même dans un bar ou, dans, ou autre. Donc euh, là aussi, donc là, on rencontre davantage de gens, peut-être. Euh, qui se disent euh, dise moins alternatifs, des Et vouloir évoluer, vouloir avancer, euh, vouloir construire quelque chose de plus beau, de. de, me, fin de ben, à mon point de vue, de meilleur pour, pour soi et pour les autres. Je pense qu'on nous sommes des êtres euh, sociaux et donc on ne peut se réaliser qu'avec les autres. Mmh, euh, plus... Plus il y a d'échanges, plus il y a de communication, plus il y a de compréhension, eh ben, plus l'imagination risque d'être fertile et plus euh, si on va vers quelque chose de, de meilleur. Quoi. Mm. Pour moi, chaque personne humaine est souverain, euh, souverain de lui-même. Il n'a pas à attendre l'autorisation des autres ou la permission des autres. Je suis souverain, j'ai un pouvoir, j'ai un pouvoir. La plus grande peur de l'homme, c'est celle de son pouvoir, dit Mandela. Euh, donc c'est ce vouloir, il faut que je l'exercer sans demander l'autorisation aux autres. Donc si ma conscience me dit que telle et telle chose est juste, et si ça me semble bon pour moi comme pour les autres, eh bien j'y vais. J'ai aucune autorisation à demander. C'est la société qui se fige dans un certain nombre de schémas. Bon, ben, le capitalisme, bien sûr. Le... Mais aussi le, ben, tout ce qui concerne l'individualisme, penser que le bonheur peut se faire tout seul, enfin, rien qu'avec soi, il rien qu'autour de soi. Moi j'ai été longtemps militant syndical, etc donc j'ai baratiné beaucoup. Euh... Mais je me disais que ça ne sert à rien parce qu'au bout de 25-30 ans, c'est toujours pareil. Et même problème, au contraire, ça empirerait presque. Donc je dit que bon, ce n'est pas la solution, quoi. il faut faire autre chose. Donc je me suis dit que enfin, le mieux c'est de témoigner. C'est le style de témoignage quand on peut dire ce qu'on veut, mais quand les gens voient du concret, ben, ils veulent réfléchir. Quoi. Et puis ça peut donner des envies. J'ai hum. acheté le l'audio c'est un terrain agricole. Je n'avais pas prévu du tout. Hein. Euh, C'est quelqu'un qui m'a proposé ce lieu-là, qui a insisté, j'ai fini par le prendre et puis j'ai dit maintenant il faut que j'en fasse quelque chose. Je ne peux pas le garder pour moi tout seul, ça n'a aucun sens. Il n'y avait pas grand-chose à part la, la maison que j'habite qui était un, un, une grange où on faisait le cidre dans le temps. Euh, donc j'ai retapé tout ça pour l'habiter et puis progressivement j'ai monté des structures avec des artisans, avec des bénévoles. Avec... Voilà. Mm. Je n'ai pas fait un beau plan au départ, je n'ai pas fait de plan du tout. Euh... J'étais ouvert, j'avais quand même une idée, une idée devant moi qui était favoriser les, les alternatives, les initiatives. Je n'ai pas emprunté, je n'ai jamais emprunté un sou à une banque. Jamais. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sans emprunter. Non pas parce que j'avais de l'argent, mais parce que j'ai fait appel à autre chose. L'argent, pour moi, c'est un bon moyen de se rendre service. Quoi. La condition que ce soit, soit un outil, et un outil, ça ne fait pas de petit parce que j'essaie de faire comprendre aux gens. Et l'argent, dans les banques, et fait des petits. Il y a des gens qui, qui, mettent, qui ont de l'argent que pour faire des petits, comme ça. Ils, ils ne savent rien autrement dans la société. Euh, alors je dis non, l'argent c'est fait pour se rendre service, pour, ça, ça facilite les échanges, ça peut, on peut s'en prêter, on peut s'en donner, mais ça ne doit pas, surtout pas rapporter des petits, parce que là, ça, ça fausse tout. Quoi. Moi, je n'ai jamais demandé des sous à l'administration, jamais. J'ai toujours été contre les subventions. Parce que moi, je veux garder ma liberté, mon indépendance, et puis montrer qu'on peut faire des choses sans, sans tout ça. Ouais, ici aussi, je n'ai jamais demandé de... Ouais. Ah, C'était viable pour moi parce que je n'avais pas besoin d'argent. Les premières années, moi, j'avais ma retraite. Hein. Je, quand je suis arrivé ici, je venais juste d'avoir ma retraite, j'avais 64 ans. Et donc, moi, je n'avais pas besoin d'argent. Donc, je pouvais assumer plein de choses. Tout ce que j'ai construit ici, j'ai fait de ma poche. Hein. Je le mettais à disposition au début. Et bien, alors, les gens me disaient combien, et combien j'ai dit... Euh, c'est ce que tu veux, c'est participation libre, hein, c'est à toi de voir selon ce que, tu, selon ce que vous, <rire> vous récoltez, selon vos moyens, euh, mais il n'y a pas de problème d'argent. On va aller vers euh, un, des choses un peu différentes, au lieu de parler de participation libre, on a commencé par parti, parler de participation libre et consciente, parce qu'on s'apercevait quand même que vous déjà en profitez un peu. Quoi. Que si on veut quelque chose de, qui est du, qui durable, de, euh, qui perdure, eh ben, il faut quand même que les gens qui, sont, qui assurent ça puissent vivre. Quoi. c'est un terrain agricole, donc j'ai le droit de rien faire. J'ai pas le droit de construire, j'ai pas le droit d'accueillir des gens. Non, j'ai juste... Euh, je peux mettre des bêtes, et c'est tout. Je peux accueillir des bêtes, c'est tout. Des <rire> vaches, des choses que je veux, des moutons, des chèvres. Mais j'ai pas le droit d'accueillir un troupeau de gens. <rire> et J'ai pas, pas le droit de construire ça, tout ça, c'est pas le droit. Il faut avoir l'autorisation, demander des permis de, con de construire, tout ça. Bon ben moi, je, depuis 30 ans, je je, je, tout ce que je fais dans les, dans les deux fermes que j'ai eues, ici pareil, je n'ai pas demandé de, de permis. J'ai fait, fait selon ma conscience. Ma conscience me dit que c'est juste de faire ça, ça, ça fait de mal à personne, au contraire ça peut peut-être un peu. Et donc je le fais. Je ne vais pas voir monsieur le maire ou je ne sais pas qui pour lui dire est-ce que je peux faire ceci. Non, non. Ça je n'ai jamais fait euh, et je n'ai pas envie de le faire maintenant. Je sais qu'il beaucoup, ça, ça bloque énormément de gens, des gens qui ont des projets, etc., mais qui se butent à, aux administrations parce qu'ils n'osent pas, euh, n'osent pas démarrer tout seul, ils n'osent pas faire sans, sans autorisation. Et ça, c'est une plaie. C'est vraiment, pour moi, c'est une plaie et qui est toujours vivante, d'autant plus que les administrations ont pris beaucoup de poids, beaucoup de, ils s'introduisent de plus en plus dans, dans la vie privée des gens. Donc, euh, ça, c'est vraiment un gros problème. Il faut, il faut remplir tellement de conditions pour, euh, pour avoir des subventions déjà il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas qu'ils peuvent faire quelque chose sans, sans subvention donc ils, ils, ils passent un temps fou un temps, temps d'énergie pour, pour mettre au point les dossiers tout ça pour rencontrer ceux qui, pour rencontrer pour, pour, pour, pour, pour aucun résultat ou euh, etc donc c'est déprimant c'est usant c'est ça ça, ça ça déprime parce que tu, tu, tu te dis non non c'est trop dur non c'est trop dur c'est impossible c'est trop écrasant, c'est trop là-dedans, moi je ne m'y retrouve pas, je, je vais me casser la gueule, donc, je, donc, donc ça, tout ça, ça démoralise. J'ai eu affaire à, pas, à ma différentes administrations, pas comme la DSV, par exemple, service vétérinaire, etc., euh, d'autres administrations, euh, la justice, tout ça. Les, les, enfin les gendarmes, euh, plein de choses comme ça. J'ai toujours essayé de. Toujours euh, dit, ben moi je suis prêt à, à échanger, hein, moi j'ai rien à cacher. Euh, J'échange, on, on verra ce qu'on Voilà. Je n'aurais pas dit non, moi j'ai pas dit par la DSV, je n'ai pas dit non, je ne veux pas vous voir. Euh, ce que vous voulez que je fasse, je ne ferai pas et de toute façon. Non, j'aurais dit, bah, regardez ce qu'il y a, dites-moi ce que vous avez envie que je fasse. Euh, bon, bah, quand ils m'ont tout dit, bah, j'ai dit, bah, oui, d'accord, je suis tout à fait d'accord, je vous envoie les factures et puis il bah, n'y a pas de problème. Quoi. <rire> bon, bah, dit, bah, ils me disent, non, si bah, dit moi j'ai 12 personnes que j'accueille ils seraient en hôpital psychiatrique ou en prison, ça, ça vous de voir, vous... Mais par contre, s'il si euh, faut faire tout ça, je suis obligé de fermer, mais vous êtes responsable de ces 12 personnes. À vous, à vous de choisir. Oh ben, il me disait ah « ben, non, si vous arranger. faites au moins ça et ça. Ah, ça je veux bien, ça ne me coûte rien, euh, blanchir les murs, ça je veux bien, ça coûte pas cher. Et puis ah ben, après, quinze jours après je les avais tous sur le, sur le, sur le marché à Rennes pour venir marcher les choses. Même le maire ici, il est un peu gêné que j'ai fait tout ça, parce qu'il me l'a dit, mais oh, il me dit, ben oui, mais, ah, ouais, mais ça m'embête. Hein. Je voulais en faire un deuxième, j'ai déjà mis les piquets, je voulais doubler le hangar. Là. Du coup, ben, je ne l'ai pas fait parce que qu'il n'est pas prêt. Je vais attendre un petit peu. Si je le fais maintenant, je le provoque. Il me dit, c'est un an ou deux, il aura peut-être un peu oublié. <rire> ouais. Mais les gendarmes, pareil, ils sont venus pour l'incendie. Ben, on a discuté, c'était la nuit, on a discuté avec des gendarmes sympas. Mais il y en a un, est revenu il y a un mois, mais il dit, j'avais envie de... Ce n'est pas pour vous contrôler, c'est simplement pour vous dire bonjour et puis savoir où vous en êtes. Quoi. Et puis on est parti, on a discuté un petit peu. puis il me dit, si un jour vous avez des ennuis, quelqu'un, ça peut arriver. Eh ben, on discute, hein, on se, on, on peut, si on peut s'entrer, si on peut vous aider, on vous aide. Je qu'il y a, a peut-être moins d'intérêt pour le lieu ici, alors qu'il y a encore 4-5 ans, je ne disais rien et les gens venaient. Maintenant, il faut, il faut un petit peu faire de la com' pour qu'il qu y ait du monde. Euh, euh, mais je me dis, c'est peut-être parce que ce qu'on qu ce ce qu qu a fait pendant 7-8 ans, c'est peut-être plus ce qu'il faut faire maintenant. Donc il faut chercher, euh, essayer de sentir, ressentir ce, qui, ce, que, ce que le monde a besoin. Et là, je suis en pleine recherche là-dedans. Alors on est ouvert à tout ce que pour nous dire, euh, surtout quand c'était des critiques, tout ça, on a ouvert un cahier tout ça pour que les gens puissent s'exprimer, euh, dire vraiment ce qu'ils pensent. Au début j'avais tout, j'ai fait ce que j'ai pu, mais peut-être pas assez encore, pour intéresser les gens du village. Il y a 250 habitants ici, euh, donc pour les inviter, euh, il y en a qui sont venus, on a oh oui, on a, on a même un jour on avait même un tonneau de Pinard là, un soir. Euh, quand ça a permis de avec les paysans du coin, tout ça, c'était chouette. Et puis, ils se sont fermés. Je ne sais pas s'ils si ont pensé que c'était nous qui, qui nous fermions, ou que c'est eux qui se sont fermés, s'ils mm -hmm. ont eu peur un peu de, de tout ce qui se passait ici. Et maintenant, on a, on a encore quelques contacts. Hein. Mais c'est très rare qu'ils viennent maintenant ici. C'est mon c'est la peur du nouveau. Et vraiment, ça, ça joue beaucoup. Quoi. Là, toutes, les, la, les, toutes les idées préconçues. Oh, il y a des chamans, là Il y a des chamans, là, qu'est-ce qu'ils qu qu font On entend crier, entend... <rire> qu'est-ce qui se passe Tout euh, ça, bah, les druides, oh, c'est des anciens sorciers, des choses comme ça. Donc, on a des méfiances, une méfiance terrible, tout au en milieu, milieu rural. Hein. Il y a encore la méfiance, est encore là. Hein. Est, ça, ne s'en va pas comme ça, même s'il y a un certain brassement, euh, même s'il y a beaucoup de néo ruraux qui arrivent. Il y, a, il y a quand même encore beaucoup de méfiance. Quoi. Beaucoup de choses sont possibles, que... mais il faut risquer. Il n'y a, a rien de possible sans risque. Hein, sans... Et on est dans un monde qui se sécurise au maximum. Il faut bien raciner, quoi, se sentir solide, avoir confiance en soi et faire confiance aussi à la vie. Faire confiance à la vie, mais ne pas provoquer par contre. Ne jamais provoquer. Il ne faut pas dire ça, je fais ça avec le maire, le maire il va être emmerdé. Hein, va, voilà, je, je, non, je fais ça discrètement, le plus discrètement possible. Et puis, euh, et si le maire vient, ben, j'essaie je, je je, de, discu de discuter, j'essaie je, de lui expliquer pourquoi je le fais, dans le sens, le sens que je donne à ce que je fais. Euh, généralement ça marche. Hein. Moi je pense que c'est intéressant de, de, de, de, de rester, d'évoluer, et même si, non seulement de s'adapter, mais de si possible de devancer. Euh, c'est un, un petit peu prétentieux, mais euh, j'ai l'impression que dans ma vie, j'ai souvent dévancé des choses. On m'a dit Oh, toi avec ton truc, tu es, es, es fêlé, tu es, es un illuminé. <rire> euh, puis après, je me suis aperçu que finalement ça apprenait, qu'il y a des gens qui étaient bien contents que ça existe et qui, ont, qui sont partis faire des choses à peu près semblables ailleurs. Donc, euh, moi, je crois que c'est un. Je vois qu'on a, a besoin dans ce monde de précurseurs, un peu de gens qui, qui se lancent, même qui réussissent ou qui réussissent pas. Hein. Moi, j'ai eu des échecs aussi. Hum, mais c'est ça, de, de pouvoir euh, donner des. d'être de, un lanceur d'idées, je ne sais pas, un lanceur de, de, poss de possible. Un lanceur de possible. Commencer par taper la maison pour pouvoir l'habiter mais Il n'était pas un porte il y avait déjà des gens dedans qui arrivaient sur la route et qui me disaient « est-ce que tu peux nous héberger ?» je lui dis « il n'y a pas de porte, ça fait rien, on a un toit Voilà, ça a commencé comme ça. Après, ben, progressivement, ben, oui, j'ai commencé avec un couvreur, hein, qu'on a refait le toit. Après, j'ai trouvé d'autres gars qui, qui passaient par là aussi, qui m'ont aidé à faire les, les, comment, les, les revêtements des, des murs, euh, la porte, tout ça. Et puis après, ben, j'ai dit « Oui, mais s'il y a du monde qui vient, il faut un endroit où pour, pour un petit endroit pour être à l'abri. Ben, » C'est comme ça que a commencé à faire ça. Oui. Et puis il y a les premiers groupes qui sont arrivés. C'était ben, la rencontre de silence. C'était la deuxième rencontre de silence. Il y avait 300 personnes. Ici, sur le terrain, il n'y avait rien. Il, fallait, il a fallu faire des douches, il a fallu faire des toilettes sèches. Il a fallu monter une structure en bois et, et, et bois, et puis et toile de, de, de yurte. Euh, on a fallu faire tout ça en huit jours pour que, <rire> que les gens puissent arriver. <rire> voilà, euh, ils sont restés à 15 jours. Et puis d'autres, très vite après, d'autres sont arrivés, l'enfance buissonnière, des sortes de, de, de gens comme ça qui sont arrivés, pour à, ayant envie de faire des, une animation d'une semaine ou, ou plus ici. Alors, les premières années, c'était spontané, c'était les gens qui venaient. Moi, je ne faisais aucun effort. Je suis très paresseux de nature. Euh, donc je ne faisais pas d'efforts, et les gens qui venaient me voir me disaient est « Est-ce qu'on aimerait bien faire telle ou telle animation ici »« Est-ce que c'est possible d'avoir les terrains pendant tant de jours euh, et puis que ?»« puis Quelles conditions ?» etc. Donc ça se passait comme ça, moi je ne me fatiguais pas. Quoi. Oh, je participais souvent un petit peu à la com, hein. bon puisque quand j'allais dans... faire des courses ou ailleurs, que je connais un petit peu quelques réseaux dans le coin, donc je, je diffusais quand même. Mais la plupart du temps, ce sont les animateurs qui, qui venaient faire quelque chose ici, qui assuraient leur com. Là, depuis un an ou deux, là, depuis que Mélissa est là, on, on, ça vire, hein, on change un peu. Nous on a, Mélissa, elle a énergie, une énergie fou à, <rire> à disons, à, à dispenser. Et donc on, on, là, on s'adresse aux gens davantage, aux animateurs, etc. pour un petit peu, pour faire venir du monde, pour, euh, pour animer davantage le lieu, quoi. Mm. Ça, c'est surtout de bouche à oreille, du, du fait que j'ai été éducateur, euh, que j'ai été infirmier, que j'ai été à Rennes, euh, gérant d'une coopérative d'un magasin où il passait quand même beaucoup de monde. Euh, ce qui fait qu'il y en a qui suivaient, ma, enfin, quelque part, qui, me, qui suivaient ma trace, quelque part. Et donc, euh, qui, qui, qui, ont, qui ont fait le boulot, quoi, de bouche à oreille. Ah ben, il y a Alexis qui est en train de faire ceci, cela. Euh, voilà. <rire> C'est comme ça, ça s'est fait surtout. Ah ben, après, ben, ici, ça s'est paru dans Silence, dans Passerelle lécho dans L'âge de fer ou dans d'autres petites revues comme ça. On va vers autre chose, parce que moi je fatigue, la relève c'est important, il y a quelqu'un de très capable ici, qui est arrivé, euh, donc qui a besoin de vivre aussi. Ça, moi j'ai ma retraite, mais ça n'a pas encore de retraite, je ne sais pas si elle va l'avoir bientôt. <rire> euh, et donc il faut, faut trouver, si elle veut, lui donne la possibilité de de vraiment se donner à fond sur le lieu, mais pour qu'elle ait cette possibilité, il faut qu'elle puisse vivre. Il faut qu'elle ait un petit peu d'argent dans ce monde, il en faut encore un peu. On va aller vers des choses un peu différentes, au lieu de parler de participation libre, on a commencé par, par parler de participation libre et consciente, parce qu'on s'apercevait quand même que beaucoup de gens en profitaient un peu. Ce n'est pas forcément les plus pauvres qui en profitaient. Donc quand on se dit bon ben oui ben, c'est bien d'accord, ici vous, vous, vous, vous recevez un certain nombre de choses, donc, au niveau des animations tout ça, des ateliers, des, des stages, mais il faut peut-être réfléchir à ce que ça à combien ça revient. Il faut peut-être réfléchir aux animateurs qui, qui assurent ça, et ils ont peut-être droit de gagner leur cote aussi eux. Et puis penser à ceux qui animent le lieu. » Donc euh, on va vers là quand on va on conscientise au maximum et et maintenant, on en est à des animateurs qui nous demandent, oui, mais nous, il faut encore une autre côte. Donc, est-ce qu'on peut dure participation libre-consciente en donnant un minimum Nous, on veut au moins recevoir ceci ou cela, quoi, qui correspond à nos frais de déplacement, nos frais de, pour assurer les stages, et puis aussi pour un petit peu avoir un peu quelque chose pour nous, quoi. ça me un peu dans le brouillard. Euh, alors C'est pour ça que je compte beaucoup sur Mélissa et puis sur d'autres jeunes, qui viennent, plein de jeunes qui viennent ici parce que c'est eux hein, qu'on a à venir en main. C'est eux qui vont, qui vont trouver, qui vont, qui vont sentir, qui vont, qui vont voir les choses différemment. Euh, encore, déjà on n'anime on plus les choses pareilles depuis, de, de, de, de, de moins en moins on anime les choses de la même façon, mais c'est tant mieux.